Mesdames et Messieurs, la police nationale annonce avec diverses chablende, diverses unités spécialisées, tant UTAG, ensemble avec SWAT, campé sous deux pieds militaires dans la zone bicentenaire, il après direction village des dieux. Frère Maxime Capcoutem, bon, permet tout, garder cette vidéo. Sa. Voilà. Donc, vous capable de suivre, c'est la police nationale. Ah, C'est Utag, ensemble avec SWAT, divers chats, direction, village des dieux. Il y a Subissantenet, il tout peuple haïtien. Est-ce que, après vous avez fini pause, vous pourrez arriver, déloger Bandissa en Zone parce que la police déplacée pour eux, et puis pour des bandits, ils ont recommencé à kidnapper. Est-ce que, après la déclaration de chef de police, il y a un changement dans la zone Quand l'État a eu des il a dit. Pourquoi c'est causé -ce Donc, la police fait qu'on est. Il n'y a pas de opération. Il a continué faire, continue continuer bataille pour que capable débloquer rentrer sud capitale en tout cas Captain, la popolo nous population en mobilisé machette nous nan men côté que ou sentinelle pa ka prend balle ou peut faire appel ensemble avec nous n'a ba yo que yo mérité Frère Maxime me cap coûter mon saute sous tête li tomber sous épaule mes amis gardons l'image. Hey, hey. Image ça va garder là faut que oui mes mercredi dis mai, Ambassade de la France fait la police nationale yon don de 17 motos De fois on se tim chef yon bat yon bat yon bat yon bat yon bat yon bat battu tellement bat yon, mais matsi an vote yon bat pepa haïtien en don 17 motos moi me kachete 200 kon sa la police ou me kachete 200 kon sa la police 200 kon la police ou belges moto checke 200 kon sa me baye la police et pas blague m'a fait non sérieux 200 kon sa la police 17 motos papa <laughs> ici. c'est triste c'est grave pour n'a ça ça pour n'a non mais mé étranger on ta supposé ron monsieur nous pas fait honneur haïti m konnen dirijan mi yo pa moun mais ça pa fait m dit que m pas fier d'eske m c haïtien attends pour des salines d'aller et puis c'est ça nous a fait ensemble avec la france vous ta casser cou nous tout Mon cher, déclaration, de tefel, le te dans so nan sud la, c'est pour tout Haïti, pour le tafel, lui. Nous ne moun. Nous ne Attends, papa, ici, quand on pense au pralge, sécurité ensemble avec chef vicieux sous sous yo. Ou pense au pralge, sécurité ensemble avec yo. Kale zon yon sauce. Hein? 17 motos Et puis, ambassade afrique quand toujours. <laughs> À la traque, matériel sa pour aller servir et puis renforcer capacité la police dans l'opération la menée. C'est le premier étape plan coopération Mais plan coopération, vous ne pouvez pas ici. Mais comment a coopérer ensemble avec une série de gros Ce n'est pas n'importe qui pays. La France. Ou fin bataille ensemble avec l'armée française, Vous n'avez pas plus gros, mais plus puissant à l'époque ou fin courir de yo. yon, yon peyi nous pren ensemble avec les armes. Ce n'est pas un cadeau, fènou, cadeau de faire cadeau d'indépendance. Vous laissez mentir ou Parce que jusqu'à présent, je ne pas capable de comprendre. Vous laissez mentir ou l'école. Parce que si ce n'est pas menti, je ne divers responsables dans la police. Après, c'est 17 motos -yes, dans l'ambassade français. La police qui la police a dit la police dit que la police la police a la police a dit la police encore. dit que la police a la police a dit la police a dit Y a Yo imilie nou, yo di nou pa moun, yo traite nou ta bête. bet. sans cette nous bataille yo, mette yo. Mettez-le dehors, c'est pas cadeau yo te fait nous. Et sans nous te pren bataille ansamak yo, flanke au dehors pou e pour n'gai bout de terre. Et après ça peuple haïtien, yo pral déchèpier nous, nous fin bataille ansamave yo, nous ge yo, nous pral payer combien millions encore pour pour pour cobl'indépendance soutendé ou, ou te doit. Dette de l'indépendance. Ou al paye yo, dette de l'indépendance. Madame, qui dette? Est-ce que c'est cadeau te est ou Ou à va tu es supposé mourir, il retourner mourir. Ou fin matin, ensemble avec une série de moun, ou paye yo, indépendance, ou pour qui ça? Ou al prête l'argent pour ba yo? sous prétexte qu'on paye l'indépendance yo a ou, yo fini ensemble avaw et puis journée jodia, dis sa moun sa yo ap coopérer coopération en 17 timoto n'ta ke ben nou bat nou nan tête pour nous faire nous kite quitter sans honte nous sans honte monsieur on comprenons que situation est difficile mais c'est pas parce que situation est difficile pour que nous choisissions de nous n'importe côté il pas fait sens ça n'a pas fait sens. Nous n'avons pas dit que ce n'est pas la jacque qui n'a pas gagné. Chaque année, budget, pile million, et puis ça. Mais c'est quoi l'histoire? On ne peut pas ici quitter ce bagaille. Et Ukraine a bataille ensemble avec la Russie. Ukraine a bataille ensemble avec la Russie. Hein? La France c'est gros chat oui. Yop a volé Ukraine. Gros tonton chat, yop a volé Ukraine pour le bataille ensemble avec la Russie. C'est blanc à blanc. Gon façon pour le traiter moun pareil N'est-ce pas Canada même genre. Imaginons papa ici Canada lui-même qui baye matériel pour la police. <laughs> sécuriser <laughs> tête li ti boîte 7 ti casse ou comprenez? Affaire nous pas bon et tandis que canada a voyé par Ukraine une série de chats et nous même qui dépensons l'argent nous fait commande chat dans pays canada pour la police nationale c'est pas qu'on goutte yop livrer nos chats. Et tandis que tan tan, tan de temps en temps, on entendait combien de chats y en Ukraine, pile gros âmes y voyait en Ukraine pour la bataille. Et depuis plus de 1 an, nous commandons 18 chats à la Ce c'est pas qu'on goutte chaque 6 ouest pour y plonger Ça n'a Ça pas fait sens. Qui m'a des amis taille ça yon? Qui m'a des amis taille ça Mais c'est nous même qui fait ça. Sous prétexte, vient de pas contre parce que nous tolérons une série de vagabonds dans notre pays, une série de vols, une série de volets. L'autre nègre nègres les vont mater, disparaît disparaissent 300 millions. Ou nos nègres les vont mater, touche chaque mois 1 million de goudes. Ou pensez que le pays n'a pas de pays. Le pays a de l'argent, vous faites Ou pensez sa que le pays n'a pas de développer Il Nègla rentre dans l'État Jodiya demain matin, ou tandel tache ton kaye pour 700 000 dollars. Est-ce qu'on la Nègla un contrat ensemble avec l'État, la touche combien comme 12 millions par mois. Nous retenons à au danger. Et puis, quand y a là, nous pas 6 bonnes, descendons, nous devons être étrangers. Comment vous voulez pour vous respect pour nous? Comme vous voulez pour y avoir un respect pour nous faut apprendre qu'on va aller nous. C'est ce pas parce que ou nous impasse qui est difficile pour choisir à driver néo devant porte n'importe monde. Depuis ou pas choisi travail pour baïe tête ou manger, ou pas choisi travail pour faire respecto eh bien c'est monde qui a pleur de botti ca manger, il a contrôler vent soit fiel manger, tout. Soit fier ou pété dans manger caï moun ou bien tout ou fait reste vivre ensemble ak moun la ambassade ca bay ti se si ti se la, ti c'est l'autre bord ti tete, ti grimace puis budget rote pile milliard ou pa jam kon kote l'agence a yo faire pa haïtien nou pa janm ka jwenn explication de l'agence a yo ou pense la police pral ka met sécurité parce que moun sa yo la yo gen mission yo pour payer pa janm gen sécurité parce que si pays a gen sécurité corps groupe pa pas encore parce que si pays a insécurité, sécurité binou pa peut exister encore nations unies pa ka vinn faire mission là encore si insécurité a pas existé, eh bien choule sa yo reste avec blanc sa yo yo capable exister encore peuple haïtien m vle nous réveiller nous m vle nous réveiller nous parce que nous kite ranse ensemble avec figi nous si pays a pas de sécurité, série de ONG, yon pap ka vini la encore Et son jem nous sa ti messieurs, sécurité pays pas de l'autre non pays. Sécurité pays dépend de citoyen pays ya. Chita ramasse ti ed, ti ed, ti ed. Ou a sa wap gade la Chaque moto sa yon ka kouté 2 million. Eh oui. La police, so la police an, no, ou la police non, oui. on la police chè, oui, papa isien on la police ça veut dire nous accepter qui les dirigeants yo a volé a détourné l'argent régler yon ensemble avec elle yo ensemble avec l'ambassade pour déchapper pays et puis on regarde ambassadeur lui même qui ça avec institution qu'on connait ambassade, Haïti, nous, l'autre nou pays, gardez-nous, après toute tout le monde dans le dossier, sécurité, l'autre pays. Jamais, il pas bon a pas comme ça. Est-ce qu'on entend des ambassades d'Haïti, la République dominicaine, faire photos avec le chef de police, tout le jour, les la police, ou pas, jamais, on bêtise comme ça. Mais nous-mêmes, c'est pour nous ouvrir pieds, nou. c'est pour nous camper sous grand riz, pour nous faire, c'est pour nous camper, nous sous grand riz. y a toujours tout côté, il y a tout le nous. Papa nous sans trop nous sans dignité nous vendons, tout monde connaît ça qui passe en devant nous des fois m'a poser tête moi question papa est-ce que nous des secret d'état J'aime moi les états-unis d'amérique qu'on focus qu'on série de dossiers, par les la rue parce que si dossier ça au prend la rue sécurité pays il mais Men nous même nous gèlè pas ça non pendant chef la a volé, on chef police monte ya. D'ici neuf mois, papa, ici, il a construit cinq buildings. Madame, kote le jouen l'argent, Et puis, yon toujours devant, yon fait figure bien dit. La police nationale, pas assez de matériel. Nous chita, nous m'aide, nous de, nous de, nous de, nous de, nous de, nous Viens, nous de pas pas pas pas de pas ka pran sa, nan, mais nou pepa isye. Après is, apre sa, nou fin fonsama avec la France. Après sa, nou fin fè la France fin passe. Joune jodia pou nous mande yo sécurité, c'est se au même kap renforce la police nou. c'est ou même kap achete matériel pou la police. Après te fin bata yo. En me histoire sa son pikan kouen pour pou nou. est na prè re -si Haïti qui dans niveau l'histoire mes amis Nous quittait Mateli là après après quand l'argent Petrocaribe a fin disparaître Nous quittait comment Titid là après à après après l'argent coopérative fini disparaître Nous rentre avec volé top c'est moun qui mettait nous dans une situation difficile ça nous qui te yon là, yon a bien passé, yon millionè, yon a bien pile l'argent et puis là, pour que ambassade li même ensemble avec l'institution. Ça qui passe, nous, nous, porte. nous toujours abflonné devant les yo Nous, nous toujours abmande. Et puis c'est ça yon a banon, tandis que yon a gardé, ça que yon a baye l'autre pays. Laissez pas dire Taiwan, pour renforcer la capacité de la police, parce que la police n'est pas qu'à manger. Cette motocyclette yon baye, et eh bien Papayisien pour faire qui ça, pour yon ka faire taxi, moto. C'est quatre coopérations. Donc, faut y a un peu et ambassade Canada qui c'est se Sébastien Carrière, eh, qui paye la police matérielle pour que yon capable de protéger tête yon. Il précise que ça fait partie des 100 millions de dollars <laughs> dans le jour passé Premier ministre Justin Trudeau te annoncé l'agence qui pourra renforcer la capacité de la police. OK <laughs> Ti yo, il fait partie des 100 millions de dollars. Donc, chaque petit boîte au club, papa isien kanon 5 millions de dollars. Mais des monde, n'a quitté. Donc, si Haïti pas dans l'insécurité, comment ONG pourra le faire bouler millions sous nous? Si Haïti pa nan insécurité, comment ambassade a fait vin rensans ensemble nou? Si Haïti pa nan insécurité, comment ap fait goun Ariel Choul resta avec nous papge moun sa yo encore. Pe Pepe Haïtien, moi même pa m'a toujours encouragé ou continuer file manchetou tout pou défendre tout, ou. Continuer file manchetou, tout, kaka bandi parce que moun sa yo ce n'est pas rien qu'il a à régler pour, mais c'est tant qu'il y a parce que y a une mission spéciale dans le pays d'Haïti et nous ne pas une série de dirigeants. Vice-Choule, reste avec Amen, amen. Amen. Délivré. Amen. Ah, ça, on découle, c'est pas ça. Gorri, on commence à perdre des batailles. Et on fait carré, perdre bataille. batailles. Ennemis, on passe si derrière. Gorri, on vous suspend, torturé. Gon on vous suspend, fait mal. Les bons dieux frappent bien la terre. Arrêtez, sachez. Il a dit, Dieu nomme. Je dis à ma bandit de fille pour la riaxama. Je dis à l'insécurité. Il changeait quand? Il changeait quand? Oh oui! L'insécurité. Alléluia! La l'encomandie. Je dis à ce que vous ne pouvez pas dormir. C'est pour nous continuer que femmes ne pouvez pas ici pour nous défendre parce que vous ne pouvez pas faire des paysans, des pays d'Haïti qui ne le pas faire des choses. Je dis à ce que vous ne pas faire des choses. Alléluia! Oh, oh. Alléluia! Je dis à moi, défi. Vous me dites défi. Faire live. Vous me dites que vous êtes en train de vous. Fais live. Je dis que vous êtes en train Amen! Alléluia! Que le peuple apprend de ce tel en c'est pas ici des protestant, mais... Ou pas qu'ils ont mis l'autre bord de l'eau. Ou le gouvernement. Gouvernement par à C'est gouvernement gangnier. Les pas justice dans le pays. Peuple là bas tête les justices. Amen Pas si Les Le pas justice dans le pays. C'est le peuple qui fait justice. Tout ça qui là, c'est Ariel en eu de la cause. Si Ariel est ça va la brûler là, c'est une conséquence, conséquence, tout ça va passer là, c'est le gouvernement qui n'a pas besoin, c'est le gouvernement qui mourra, c'est le gouvernement qui fabrique. C'est gouvernement qui ne rien. Et le le peuple la rue, il être justice. fais mes bouche moraliste, les capables en pile, les capables Les policiers, les de les les de les les de dossier nous yes Papa ici nous gérer dossier continuer filer manche tout pour défendre tout, pour défendre famille pour défendre une communauté mesdames mademoiselles et messieurs m'a regardé une vidéo dans l'année 94, les quatorze'équipe militaire est rentré dans le pays d'Haïti vous avez regardé comment vous a arrêté Haïtien. Vous a tapé bouche. Et <laughs> nous, sans route, oui, c'est Pour dire que les dirigeants sont sans route sur la terre, c'est nous. Pour dire que les nations sont sans autre... Qu'est-ce monsieur Je ne sais pas. Toutes les nations Mais nous même je ne sais pas. Est-ce que nous ne vendons pas nous pour les bananes Tout le monde a bataille pour faire respecter. yo. Les citoyens paraissent dans l'autre pays pour dire Waouh, ça c'est quelque chose. Mais nous même, pas qu qui de l'eau, qui m'a manqué dans nos tête qui fait nous sans honte comme ça Est-ce que c'est tellement nous mange, manger étranger Et puis, sans pour que nous tâchions, pour nous réfléchir, pour nous prendre responsabilité, nous effacer, peu pas ici. Est-ce qu'on vous Non. est que, non pas la triste, parce que ou avez gardé ça les militaires ont débarqué au fait ont tous les policiers ont humilié nous ont marché sur nous y ont nous pas de problème après ça fin passer. mais côté conscience nous pas jamais chita pour nous dit monsieur si ça qu'arrive là c'est faute oui c'est faute ou, tout c'est faute nous toutes on a commandé capable ini nous comme si mot unité a pas existé pour les haïtiens, dit tout. Mon tête ensemble non peut pas existé. Ce n'est pas menti. non, ma tête ensemble non, ça pas existé pour les haïtiens. Pour que mon série de bêtises qui pas répété. 2004, le ministre débarqué. Yo y'a l'égis en 2017. Plus passe 10 800 haïtiens mourir dans la maladie choléra. Ça pas dit nous en Nous pas jamais dit, mais si monsieur, en oué comment nous nou te capable de mettre sécurité dans le pays. Ya Parce que, ça fait pour étranger toute la sainte journée, à vini. nous qui nous, vini, à contrôle, volé à nous. Après ça, pour nous plaigner, pour nous na crier dans le mouchoir. On an finit ensemble avec ça. On nous apprenne respecter l'autre. On nous OK, on d'accord que vole ou d'accord que on te nous tout vole, eh bien on nous fait une conférence nationale pour que nous fini ensemble avec problème ça. On prend responsabilité nous. Ça que nous te vole, on peut le tourner, on recommencer. Non, chaque monde rete dans un petit coin, il a tiré pied, il a voyé lo eh de l'eau sous l'autre. Et bien, nous chita nous tant traje qui viennent mettre sécurité pour nous. Attends, comment comprendre pour Américain, pour Canadien, pour les Français, à peu ici, prend ici, gouvernement prenant pour investir dans nos citoyens, investir les investir nos citoyens des millions de dollars pour que le capable faire un soldat qui est excellent. Le gouvernement Américain investit dans Américains, les que m'ont ça entré dans l'école académie de façon yo occupe moun sa. yo metel nan pôle et même s'il l'tal nan la guerre mouri li mouri ensemble avec fierté et grand moun ni pas regrette li investit des millions ato l'elfine investi nan soldat ça ato la just level vinn nan pays d'Haïti pour vinn touyer bandi pou et e yo konne sa kap passe ya. Et je bah ne bah est pas si dirigeants sont bons volés. Et pas sanctionné encore. Nous encore. Nous nous Nous que la France gagne, que l'autre attitude dans nou nous. Nous voulons que Premier ministre participe à tout président. Et puis nous la responsabilité, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pas pensé ou peut aller changer. Voler qu'on changer, Quand les si gens ont sens. Et pas de voler, nous gen. L'autre qui si dans l'autre pays, il faut corriger. Mais pas voler, nous gen dans pays d'Haïti. Dans les bagages, nous avons un peu de Il y a un peu de temps. Nous n'avons pas besoin de rien encore. Dans niveau, nek sa Cette c'est bien-aimé. Quand il fille qui violait, quand a petit soldat, ça allait. Il a quitté le pays. Et puis, nous ça pour nous faire ça pour nous faire gangsteriser le pays, nous pour pouvoir. Et puis, nous ne pouvons pas demander une intervention militaire. Papa ici, filez ma chèque ou non. Tant pour filez ma chèque pour correspondre ensemble avec vacabon